écoutez moi les petits farfadés de Limoges, j'espère que vous avez bien ce vidéo. Vous allez avoir un deck tout simplement qui est trop trop fort. Ce deck c'est totalement nymphe, c'est le co-dominant de la méta, il y a deux decks qui sont au-dessus à l'heure actuelle, qui font un peu jaser, mais en fait on ne devrait pas euh, finalement les critiquer parce qu'ils ne sont pas si présents que ça euh, ben, au rang qui ne sont pas des rangs top 100, euh, tout simplement, souvent on dit ouais la méta est débile, il y a que du voleur miracle, il y a que du, euh, il y a que du DH, bah ben, c'est faux en top 100. Certes, il y en a beaucoup d'ailleurs, il y a même plus de DH que de voleur Miracle, mais en vrai, en diamant, en top 500, même à partir du top 500, les jusqu'à bronze, vous voyez, donc ça fait 99,999% des joueurs, il y a très très peu de voleurs miracles et très peu de DH, parce que c'est des decks qui sont très compliqués à jouer. Et c'est ça qui est génial, euh, finalement, c'est que les deux decks dominants, ce sont des decks extrêmement difficiles. Probablement les decks les plus difficiles du jeu, si on considère que Prête Sanglier n'existe plus, et ça fait que, bah, mal joué, ça fait des win rates dégueulasses. Cette version-là, elle est magnifique. C'est une version avec Sergent Grossier, c'est une version évidemment avec Steno. c'est une version avec Arcaniste de Lune d'Argent. La Faux enlève nos créatures, ce qui fait qu'on a un très beau euh, Faldoré, euh, finalement, qui va euh, il est où le petit sort à 4 voilà, la troupe de guerre Faldoré, qui va nous permettre de piocher avec euh, le festin d'âme et de mettre beaucoup de dégâts avait la marque immorale. C'est un deck qui est hyper intéressant, hyper technique. Il a Même les mauvais match-up bah, deviennent des bons match-up si on joue bien. Et c'est ça qui est bien avec ce deck, c'est que euh, voilà, c'est un deck qui récompense. voilà J'aime bien ce terme, ça récompense l'effort, ça récompense le skill. Euh, ce n'est pas des decks mid-range, paladin, des euh, druides, euh, je fais guff et j'ai gagné. Vraiment, ce n'est pas des decks de curve, c'est des decks qui sont hyper tricky. Bref, j'espère que cette vidéo va vous aider à progresser avec le deck, à mieux comprendre aussi le fonctionnement du deck quand vous allez jouer contre. Ça va énormément vous aider. Je vous souhaite euh, un très chouette visionnage. N'oubliez pas le, la petite commande l'eau fraîche hein. enfin l'offre et l'eau qui est absolument incroyable qui finit à la fin du mois euh, si vous voulez faire des économies sur de la bouffe vous commandez l'eau fraîche ça va vous coûter vous allez économiser jusqu'à 80 euros et surtout vous allez avoir des livraisons gratuites enfin pas gratuites enfin, si la livraison est gratuite mais vous allez avoir si d'ailleurs la livraison gratuite bref vous allez avoir des livraisons de repas vous cuisinez ou vous ne les cuisinez pas, c'est vous qui décidez, mais à un prix, mais à un prix totalement euh, ubuesque. Donc vraiment, ne pas le faire, c'est tout simplement, euh, j'ai envie de dire, c'est ne pas faire confiance à son intelligence. Sur ce, bon visionnage. C'est parti contre un droïde. Le mulligan est pas très compliqué. On va chercher les cartes de pioche, principalement la petite marque de dédain, euh, la euh, vision spectrale, surtout très importante, euh, cupidité c'est une carte qu'on peut garder parce que justement en fonction de la to du top deck euh, vision spectrale on peut faire vision spectrale et ensuite arriver à notre premier stack de 4 euh, J'ai envie de dire que festin d'âme et euh, Troupe de guerre c'est presque une combinaison qu'on pourrait garder Donc on va faire le combat, on va sûrement faire ça T2 euh, Quoi d'autre euh... Ah oui, le cachet d'empressement, évidemment. Cachet d'empressement, on garde euh, également. leur druide est, selon HS Replay, plutôt un mauvais match-up. Euh, 38% contre druide agro, 35% contre Rampe Druid. Euh, bah, tout simplement, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de druides dans la méta. Il y a beaucoup, un peu plus d'Illidan depuis quelques jours. Enfin, euh, depuis deux jours. Et un peu plus, donc, de druide forcément. Druid compliqué contre Voleur Miracle. Euh, mais bon contre Voleur... Mais euh, bon contre... Euh, Contre Illidan, pardon. Vous allez voir de quel je me ok, hockey. Ah, nice. Alors, ça, c'est un sacré top, top cake. Ça, c'est un sacré, sacré top cake. Oh, waouh, on a vraiment une combinaison incroyable. Hein. Effroyable, même. Bon. Ouais, c'est incroyable. Hein. La sortie est vraiment, vraiment cool. Alors, c'est pas évident à mettre en place. Et ça va quand même être pas mal. Eh, il va jouer la 3-2. Ah non, il va faire nourriche. Ok. Donc on peut pas vraiment faire troupe de guerre. On piocherait pas. Ça aurait pas de sens. On peut faire faux et aller tête. Honnêtement, c'est pas choquant. Ça commence à lui casser un peu de l'armure. Je pense que ça va être le play d'ailleurs. Faux, tête. Alors c'est un match-up où on va vraiment partir en combo avec âme euh, Et euh, et euh, Sergent Grossier, voilà. Ça c'est très très important, on peut pas partir en combo... Enfin, il y a. Il faut vraiment les deux je pense pour partir en combo dans le match, parce qu'il va stacker beaucoup d'armure, il connaît le plan de jeu de hein, toute façon. Ah le guff, le guff c'est un peu chiant. Le guff c'est un peu relou. Arc on va faire ça. Oh, super. Je vais face. Je vais faire cacher. Je vais faire la lame de guerre. Donc, ouais, l'Arcaniste, c'est vraiment contre les agros. Euh, Voleur miracle, ça peut être pas mal. Contre euh, les chasseurs, ce, ce genre de, de deck, ça fait tempo. Quand on a vraiment une sortie incroyable on pioche tout le deck. En fait la sortie est très bonne là parce qu'on a eu ce fameux, euh, cette fameuse cupidité Le problème c'est qu'on peut pas proc notre troupe de guerre festin C'est aussi ça qui fait que le matchup est pas forcément très très bon Et puis il est à 35 quoi Bon là on va pouvoir mais sans marquis moral c'est peut-être quand même un peu moins fort Enfin c'est carrément moins fort La question c'est est-ce qu'on attend bah, Le problème c'est que si on attend on va se prendre des tartines Ouais ça c'est naze Je pense qu'on doit quand même y aller J'imagine On va piocher 4 cartes. Ok, on a la marque immorale. Euh, très bien. Bon, On a une belle une belle main quand même. Que faire Barrage. Peut-être on fait vision d'abord Rénom non hein. Peut-être ça, c'est un peu lourd. En ce cas là, je fais barrage d'abord. Pas obligé de partir maintenant. Ah, ça, ça coûte 1 mana. Ça, c'est à 0. Mais après, derrière, il faut les jouer les cartes. Ça fait 3 plus 4 plus 1, 5. Je pense qu'on peut se permettre d'attendre un peu. Ah, il fait quand même beaucoup de mana. Il est 4, 30. On a peut-être l'étale. Ah, Franchement, on devrait avoir l'étale en vrai. Hein. En termes de mana, euh... on a ça. Qui... Ouf, je pense qu'on peut avoir l'étale. C'est dur de compter. C'est dur de compter. Let's go. Let's go. Ouais. Bon là j'y suis allé sans compter hein. Là honnêtement j'y suis allé sans compter euh, Je pense que c'est important aussi de pas compter Après voilà je, vraiment j'ai pas énormément joué le deck euh, Je l'ai pris énormément dans la tronche Donc je sais parfaitement jouer contre euh, Mais vous voyez c'est ça aussi Ce qui fait que vous voyez, Vous Là je fais une game qui est propre Et pourtant j'ai vraiment très très peu joué le deck Mais j'ai vraiment sans blaguer J'ai peut-être fait au moins 200 à 300 games contre ce deck là Donc en fait maintenant Alors même si c'est que avec Voleur Miracle bah finalement, j'ai vu toutes les combinaisons qui étaient possibles et le nombre de dégâts aussi. et voilà bon vraiment, sans compter, j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance et en même temps, il y a eu de l'instinct aussi. Hein. Mais je pense qu'il faut pas attendre. Et là, c'est aussi ça l'idée. C'est que j'ai essayé de me dire que là, il avait trop de mana, il aurait gagné trop d'armure. Donc, si je partais pas maintenant, c'était fini. Et j'ai bien fait. Druide. Druide non doré, ça peut être voleur. Alors, voleur, c'est un match-up qui est à très haut niveau. Euh, grosse avance pour le voleur miracle. Par contre, à bas niveau, grosse avance pour ce deck-là. Parce que les voleurs miracle, souvent, ils font n'importe quoi. Ils balancent trop trop de cartes. Et ce deck-là, il aime bien. Euh... Enfin, ça dépend. Après, il faut avoir un équilibre. Mais... Oh, waouh C'est rigolo ça. C'est un aggro. Aggro, bah, c'est pas un bon match-up. C'est un horrible. Et donc, euh... oui, voleur, euh... bon, voleur bingo, c'est plutôt un bon match-up. Et voleur miracle. En fait la clé, bon vous le savez, mais il faut pas prendre les potions de pioche, faut prendre les potions de créatures. Faut mettre des créatures, grignoter avec les créas, s'arrêter, irase le board et repartir. En général ça fait gagner. Ou alors vraiment vous avez une sortie de dingue et vous voulez.. ça c'est chiant. Pas très bien là. Ça c'est moche hein. Ah super ça. Ah super. Ouais ça c'est vraiment une bonne carte. Parce qu'au prochain tour je vais activer la quête. Bon on a des AOE hein. on a des chaînements avec l'arcaniste. Cuisinier hein. est ok. Ouais, J'ai pas trop envie de faire élimination pour juste aller chercher ça. Ah, vraiment horrible en vrai, comme play. Ah là là. Les plus bas, c'est lui. Hein. Pas vraiment envie de tuer un 0-2. Faut quand même pas le faire. Ouais. Il faut, hein, je pense. Même si c'est crade, euh, je pense qu'on doit le faire. Ouais. Je pense qu'il faut, faut partir sur ce genre de move. Bon. Après, je peux raser le board si je veux au prochain tour avec euh, Amlie. Ouais, c'est peut-être un peu tôt. Quoique, j'ai comportement. J'ai comportement, j'ai déchaînement. Ouais, non, ça me paraît un poil énervé. Après, je peux peut-être attendre jusqu'au T6. En fait, la question, c'est est-ce que j'arriverai à tenir jusqu'au T6 Parce que si je tiens jusqu'au T6, j'ai arcaniste et je rase le terrain. Après, je peux raser le terrain avant. Enfin, en, en vrai, je peux juste faire ça. Je, vais, je joue mon arcaniste et je fais déchaînement. Hein, je mets 3 à tout. C'est complexe parce que ça c'est 2-4, ça c'est un 4 3 à tout, ça fait rien. Sachant qu'il va sûrement voilà. Ouais, bon après le match-up est pas bon. La hein. chasse replay le dit, même si le deck n'existe pas vraiment. Ah, on a le deuxième. Intéressant. Et la cupidité qu'on va faire maintenant. On Fait ça maintenant. En fait, la question c'est est-ce qu'on prend Arcaniste au prochain tour Ou est-ce qu'on prend. Euh... Après, on peut prendre les deux, hein, mais en termes de mana, ça va être ric Ou est-ce qu'on prend la Dame Steno Le problème c'est que la Dame Steno, il y a des points de vie. Hein. Après, l'Arcaniste, c'est juste du, de la gestion quoi. Mais bon, il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de cartes. Yep, yep, yep, c'est sympa, ouais. C'est sympa. Ouais, je pense que je vais garder mes, mes cartes quand même. Ok. Oh, s'il si me tue, GG. Mais euh, euh, prochain tour, ouais. Bon, on rase le bord au prochain tour. On a une AOE à 6, une AOE à 6. Enfin, une AOE à 3, une AOE à 3. Ce qui n'est pas suffisant, mais on aura la marque pour 1. Ouais, bon, ça va être compliqué. Peut-être qu'il y a un truc avec AM. AM AM Sergent grossier, dame steno. Peut-être c'est un truc comme ça, vu qu'il a, il a mis des monstres. On va plutôt faire ça, je crois. On va dame steno et sergent. J'ai l'impression que c'est mieux dame steno d'argent je le fais je sais pas si c'est censé, si censé que ça Peut-être pu avoir l'étal en vrai. Je pense pas, hein. Peut-être, Vous pouvez peut-être avoir l'étal Ah, c'est compliqué, il y avait des énormes créas. J'ai pas loupé beaucoup de dégâts, mais je pense que j'aurais. Enfin, non, je pense pas. Faudrait revoir le spot. Après, j'ai gagné au prochain tour. Bon, qui me tue, mais c'est compliqué. Nice. Euh... nimp hein. <rire> en vrai, fait, c'est vraiment un beau, un beau chouette, de, un chouette nom de deck hein. C'est vraiment un imp, ce deck hein, sérieux. Voilà, euh, le gars il nous, même dans les matchs horribles, vous voyez, on fait de la, de la magie. Hein. Mais est-ce qu'on a loupé Parce qu'en fait le truc à 1 il a pas fait grand-chose. On a mis 1 pour 1 mana et en fait le truc à gauche, on a, en fait, on a loupé un peu de, de... Après ça va failli ce truc. Hein. Non en vrai on avait rien de plus hein. Non je pense que c'est ça Le play c'est ça Ni entre nous Mon frère On garde frappe Je pense pas Je pense pas Pestin On n'a pas fait notre combo, nos combos avec Moral. Immoral Et Vraiment ça fait C'est surprenant en vrai Ok Encore un druide Sérieux incroyable, après c'est très à la mode en ce moment le druide hein. C'est tellement agréable, c'est tellement facile à jouer aussi druide Tu balances tes cartes comme ça bam, bam, bam. Comme, un, comme un débilo Et c'est l'amoureux du druide qui vous dit ça hein. Mais ça, ça reste, c'est un deck de débile Enfin ça dépend en vrai des méta mais dans bon, cette méta c'est un peu débile En fait à partir du moment où Le druide joue sur euh, croissance, guff, euh, machin euh... Ok Le moral, c'est jamais très agréable de l'avoir en main. Ouais, ça s'est joué vraiment sur un fil, la gamme d'avant, mais on a bien fait. On s'est laissé taper et d'un coup, on est parti. T5. voyez oui, on a gagné T5. C'est incroyable. Hein. C'est une dinguerie même. Hein. Ok, super ça. Super bien. Égale bien. Pour moment bon, ma main est un peu vide, mais... Bon, Très bien d'avoir l'amélié, marque, barrage à zéro. C'est des cartes qui sont importantes. Euh, bon, il faudrait qu'on top deck une cupidité, qu'on top deck un cachet d'empressement, un marque de dédain, ce genre de choses. Enchaînement, c'est horrible. Ok. Bon, bah, le problème c'est que là, on peut fizzle avec ce deck, ça reste un deck combo. Dans des match comme ça, on, on. Oh, oh, oh. oh, on se fait guffer T4. On oh, s'est perdu. Trois druides à la suite, c'est quand même violent. Trois, trop deux guff, dont, dont deux guffs, hein, d'ailleurs. Ouais, ça c'est une draw morte, on a trop de draw mortes. On peut partir maintenant, je pense qu'on peut rester peut-être un tour encore. Amlié, ah oh là là. Après, ça fait beaucoup de dégâts, hein, Marquis Immoral. Marquis moral, euh, ça fait beaucoup, mais en même temps, il ouais, faudrait qu'on top deck. Ah oh là là, on a une top deck de gagner. En vrai, on n'a pas que cupidité, on a euh, surtout Faldoré. Hein. Si on pioche Faldoré, on a gagné. Hein. Est un peu naze. l'air de jouer ça alors qu'il n'y a pas d'aggro dans le jeu. Ah, nope, nope, nope. Bon, on va essayer de partir en combo au prochain tour. Hein. Il n'y a pas trop le choix, je crois. Croissance. Miraculous. Ça fait un. Ah ouais, mais non, on n'a pas Sergent Grossier. On aurait qu'une petite âme. Vous ne pouvez pas non, non, non. Hein. Je pense qu'on est obligé de se faire taper au prochain tour. Caché. Ouais, c'est complexe. Euh... Ouais, on a que âme, donc ça n'a pas de sens. Il y a trop de PV à tuer. Bon, la question, c'est est-ce qu'on doit vraiment attendre un tour Honnêtement, vu notre main... En fait, il nous faut à tout prix le... Ouais. En fait, il nous faut à tout prix le... On aurait presque pu faire... Ouais, non. Forme de mana, c'est bon. Ouais. J'allais dire, il faut la me mais... Pas sûr. Avec ouais, Kai, on s'en moque. On change rien. Ouais bon, c'est standard hein, en vrai cette gamme elle est assez standard, bon après non elle est pas standard, on s'est fait guffer, guff c'est forcément lose hein, écrit dans les règles du jeu, quand il y a guff c'est t'as perdu et là il y a double Kai guff quand même, <rire> okay. on a beaucoup mais on n'aura pas autant, mais on va quand même jouer hein c'est rigolo, comme ça ça permet de voir le spot aussi, important. Loli loli no Je vais vous envoyer. Non aille. Non aille. Ah ça fait pas mal hein ouais. Et en vrai euh, j'ai mis 21. Il a gagné. Euh, vous voyez, j'avais gagné. S'il n'y avait pas les deux écailles, je gagnais. Et bah, en fait, c'est important de voir le spot parce que comme ça vous voyez, vous allez au bout des choses, et vous vous mémorisez des situations, en fait des combinaisons de cartes égale dégâts, vous voyez, vous dites ça plus ça plus ça. Alors, c'est pas en une game que ça va arriver, mais là vous dites bon ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça, plus ça. globalement, on est à 30 dégâts. Sans sergent. Et c est, c est, voilà, c'est comme ça, vous perdez mais essayez de, de faire la combo pour, pour comprendre les choses et c'est vraiment une histoire. Alors c'est pour ça que c'est le deck aussi le plus compliqué du jeu, hein. c'est parce qu'il faut mémoriser euh, des milliers de combinaisons différentes. Mais ceux qui sont top 10, ils les ont mémorisé ces combinaisons. Ok. Un druide, sérieux On va prendre les 4 druides à la suite mais il y avait vraiment moyen de gagner, je pense. Parce que Troupe de Guerre Faldoré avec les deux marques immorales, honnêtement, plus la pioche, je pense qu'il y avait vraiment moyen de lui mettre une tartine. Mais chaque blessure, ça aurait fait 4. Donc on avait 4 x 4, 16. Plus derrière, plein de burst. En vrai, on lui mettait au moins 30 juste avec sa créa. Qui était 10. Ouais, ouais, non, je pense qu'on pouvait lui mettre 30 sur la 10-10. Et après, euh, bah, le reste, voilà quoi. Mais... Je pense qu'il y avait moyen, après, bon, double écaille, c'est un serp quand même. Et c'est vraiment la game, s'il n'y a pas les deux écailles, on gagne, hein. c'est fou. C'est hein. un... ah, vraiment un druide. C'est encore un druide, sérieusement. C'est incroyable ça. En plus, c'est un druide contrôle pour jouer une carte comme ça. Ou oh, quoi, quoi druide aggro, ça peut jouer ça. remarque qu'il est à 30. Pour les druides non pari natal après, hein. Allez ah, druid aggro, enfin, ça change druid aggro, les matchs sont au moins plus rapides, c'est pas forcément un bon matchup, mais ça change. non c'est de... Ah quoi que, enfin, c'est contrôle quand même. Arc de dédain. Bah, si on peut économiser un peu des points de vie, je pense que c'est pas si mal. Oh, c'est un agro, Ok. Euh... C'est intéressant. Un peu chiant. Je veux pas trade, je veux que lui là, il aille trade Je veux que ce qu soit lui qui, qui aille chercher mes 1 Ouais je suis obligé de faire ça, bon après c'est pas si mal le troupe de guerre hein, dans contre aggro Bon faut tuer la 1-4, faut arriver à l'épuiser Trog oh, Trog ça prend le deuxième Brut des récifs, ah plus 1 plus 1 à tout Bon, oh, ça va Besoin d'attaque à tout, c'est pas dérangeant oh, Il fait les trades hein super Bon là par contre on y va hein. Bon c'est pas mal cette histoire, c'est pas mal, c'est pas mal. Là maintenant on va pouvoir euh, se reposer un peu, prochain tour on a une jolie lame de guerre, pouvoir dans la 2-3 et euh, caché empressement. Ouais on va quand même aller chercher ça. Hein. Bon. On n'est pas trop mal. Euh, en fait, on a une main vide, mais on a tellement de pioches. Après, c'est une game qu'on peut perdre juste à la fatigue. Genre, hein. il peut nous fatiguer. Il peut clairement nous... C'est qu'il est -dire qu a fait ça d'abord. Il peut clairement nous fatiguer. Je pense que c'est le genre de game qu'on gagne instantanément sur Cupidité. Euh, sur euh, Vision spectrale, Je pense que c'est win. Refesting bon, ne fait plus rien. Mais j'étais obligé d'être euh, aussi énervé quoi, sinon on perdait. Ah c'est chiant hein. C'est chiant, c'est chiant hein. Pas oh, ma main. Marque de dédain. Ah, c'est pas si mal marque de dédain. Je pense qu'on n'a pas besoin de le marquer moral. On va la virer. Ah dommage. c'est de profiter des lives quand même. Bon, euh let's go. à combien Let's go. En vrai, lui, il doit se dire, putain, je suis pas bien. Mais nous, euh... Bon, aff, on est quand même pas mal. À moins qu'il vraiment qu top En fait, il y a des combinaisons de top deck qui peuvent nous battre, mais il faut vraiment qu'il chatte... En fait, il a quand même beaucoup de sorts qui vont proc avec le board, donc s'il a pas de board... Ouais, oui, ce genre de combinaison, pas dingo. Hein. Ok. Oh là là, cette drôle. Oh non Sérieusement Allez, cupidité c'est gagné Cupidité c'est gagné, sérieux Racine, ça prend déchaînement. chaînements. On prend plus déchaînement. On est à 9, hein, ça va encore, mais... Amelie. Ah, Amelie, c'est jouable. Hein. La question, c'est... On prend Amelie pour l'Arcaniste ou pour euh, la Sténo? Boum boum boum boum. En vrai, sûrement l'Arcaniste. On a une 2-2 On a encore beaucoup de sorts dans le deck hein. Donc euh, si on pioche cupidité on a quand même toujours gagné Sauf que ça nous permet de gagner un peu de temps, grignoter il faut quand même essayer de le tuer, le but c'est quand même de le blesser Mais ça gère plus ok Rien de plus Ah je, à sa place j'aurais tapé dans Arcaniste, vous voyez Je me serais dit Je peut-être tuer Arcaniste. Ouais, c'est compliqué là. Ouais, bah va falloir. Euh, va falloir trouver notre. Euh, notre cupidité. Ah oh là là, c'est dingue, hein, De pas la. De pas la choper. De pas les choper, il y en a deux. Ça va être un peu chiant, après, il a vraiment tellement de petits trucs. Cette game, elle est incroyable, en vrai. C'est vraiment... Elle va durer longtemps, et franchement, elle est... Moi, je pense que je suis un poil devant, mais franchement, je suis pas si... Je suis pas énorme devant, quoi. Ah. Ah non, non, non, c'est la faux. Bah, la faux, c'est pas si mal, ça va chercher un 1-4. Ouais, à sa place, il aurait vraiment... Tuer Arcanis, ça aurait été vraiment pas mal. Il va reface C'est très très étrange, hein. Franchement, je pense que c'est une erreur. Hein. Bah, il va peut-être quand même gagner, mais honnêtement, je pense qu'il perd en faisant ce play. Hein. Amlie, c'est bien. J'ai pas trop envie de perdre la dame en vrai. il peut pas tuer la dame. hein, Il a pas de. Si, il a la 3-1 ruée. Druide des récifs, on a déjà joué deux. Je pense qu'honnêtement, il a pas de façon de gérer dame steno. Ah, autant attendre quand même. Ah, écoutez, autant attendre. Le prochain tour, on le fait. Il y avait ça. Ok. Et ça, ça tuait pas Steno, mais bon, ça revient au même. 1 plus 3, ok. Bon là va falloir la jouer. Je pense. ouais avec ça, ça peut être. Avec Mark Immoral, ça peut être pas si mal. On est au top deck. Drôle hein. On a des top deck morts comme Festin d'âme. Peut-être que je pas obligé de le jouer en vrai. Je sais pas. Non, ça c'est gagné. Bah, je dis que c'est gagné parce que... Parce que là, il est à deux et il me reste quand même du chaos qui peut tuer fureur donc là je pense que bon c'était cette game elle est... <rire> elle est incroyable mais il aurait vraiment dû tuer ma 2-2 hein, franchement ce qui s'est fait grignoter avec cette 2-2 il aurait été beaucoup plus haut en pv et voyez c'est pareil après il aurait tapé dans ce Damstino, enfin il y avait vraiment moyen de, de faire des choses quoi je vous écoutez on aura vu zéro cupidité et ça aurait été dans le top dans le bottom set bon 4 matchs 4 druides 3-1. Le match-up est censé être le plus mauvais. Est-ce que je pourrais jouer contre des vrais decks de la méta, s'il vous plaît Est-ce que là, druid, deux druides aggro euh, en 33 minutes, alors que j'en ai pas croisé un seul sur les 400 dernières games. Je pense qu'il y a un complot d'état. Il est Illidan, c'est plutôt un bon match-up. Philactéry Warlock. Alors, Philactery, je pense que c'est un bon match-up. On va quand même vérifier, évidemment, avec le tracker. Euh. Avec HS Replay, HS Replay nous dit... Donc contre euh, Curse Imp, donc la version euh, agro euh, malédiction, 73%. Contre la version agro pure 48%. Forcément c'est full face, on n'aime pas non plus se faire agresser. Et contre la version phylactérie, on est à 65%. Donc on est très très bien. Il n'y a pas beaucoup de match-up qui sont mauvais aussi, mais... Je pense que c'est un phylactérie. enfin les os, il n'y en a quand même pas beaucoup. Même si en vrai, Zo c'est un bon deck. Hein. C'est juste qu'on n'en croise pas, mais c'est quand même tier 2 en termes de win rate. Hein. Mais bon, ça perd contre voleur miracle. Et je pense que. Ouais, contre Ildan c'est pas mal, mais c'est pas large. Oh, c'est un aggro. Bon, on a une jolie marque. Ok. Bon, l'avantage c'est qu'il ne sera... Il sera pas très très haut en PV. Intéressant. On pourrait faire déchaînement barrage, même si c'est un peu bizarre. Ah, peut-être autant garder quand même. On va en choper un. On n'est pas pressé. On va trouver le fal doré. Avec le festin d'âme. La pioche, c'est super pour nous. Ça veut dire qu'il a un tour creux. Génial. Ok. Ah. ah peut-être on va le faire. Voilà, il y a quand même beaucoup de dégâts. Je pense qu'honnêtement, on est censé le faire. Déchaînement. On va faire l'arme. Prochain tour, on va le jouer à la mano. Hein. Pour 5, bim. Je pense c'est vraiment pas mal. Il ouais, faut pas hésiter à balancer des ressources. De toute façon, c'est pas un druide, il sera pas à 50 likes. Ça c'est chiant ça. Je pense qu'on va quand même piocher, mais. On se fait taper. Ouais, let's go. Let's go on se fait bourriner ici et prochain tour on espère top topdecker un... soit une troupe de guerre Ah, c'est un peu chiant ça, ça peut bloquer les hydro avec festin d'âme et, et faldoré yeah. faldoré super Purge 4. On n'a pas l'étal là en vrai Non mais sans blague, on a tellement... On a 2, 5, 7, 8, 9, 10 nice. <rire> Ah franchement on pourrait presque aller face. Ah je pense que je vais contrôler parce que ça me paraît être censé mais... vais juste faire ça je crois. En fait j'ai pas envie de trade je crois parce que je prends Rafam, Je prends le grand Rafam. J'aurais dû rentrer plus de dégâts peut-être Avec mon marque immoral Mais là de toute façon j'ai gagné au prochain tour Mais ouais je, je pouvais me faire rafamer Le problème c'est que si je trade qu'il y a Rafame et que j'ai plus l'étal derrière c'est un peu chiant Donc, je pense que ça c'est pas mal Je garde quand même mes, petites, euh, mes petits sorts de jamais ça sera rien de tout bourriner Mais en vrai euh, Là j'ai mis 3 Non j'avais pas l'étal J'étais pas mal quand même. En vrai je pouvais. C'est un, un setup où je gagne. Hein. C'est-à-dire que j'ai quand même mis l'étal. Après, j'ai pas mis l'étal dans le sens où je savais pas que j'avais l'étal post draw. Mais en gros, si j'allais face. marquis moral. Ouais, en vrai, c'est un spot où j'avais l'étal. Je pense que j'ai pas. J'ai même fait n'importe quoi là. J'aurais pu rentrer 4 de plus, 6 de plus, plus derrière ça. Je pense que j'avais gagné. Bon ça change rien mais. Quand même, quand même. Quand même, quand même. Mais ouais, ouais, j'avais clairement l'étal autour d'avant. Bon, il n'y a, a pas de magie dans son deck, mais c'est quand même une erreur. Allez, franchement, on a fait 5 games, on a croisé 3 trois, trois agros, un Zoo et 2 et druides agro. C'est quand même fou. Hein et c'est pour ça que j'aime bien le rang Diamant. Parce que le rang diamant, il, il en fait, il est, il est exactement ce qu'est Hearthstone. C'est-à-dire plein plein de decks différents. Alors, certes, le top 100, il n'y a que du voleur miracle, de lilidan et des counters au voleur miracle ou à l'Illidan. Et le Zoo répond pas à ça, le druide ne répond pas à ça. Enfin, vous voyez, le druide agro, enfin, il y a des decks qui ne répondent pas à ça. Le druide contrôle, si. Mais en fait, je sais pas s'il faut garder cupidité en fait. On va virer. Et euh, mais en vrai, à part en diamant, à part en top légende, même en top 500, top 1000, on croise vraiment de tout. quoi. Et ça, c'est absolument génial, je trouve. Et en fait, la méta est très très agréable. Évidemment, il ne faut pas jouer en top 100. Mais si vous ne jouez pas en top 100, bah, la méta est, je trouve. Absolument. Après, moi, j'aime la méta top 100, mais... parce que j'aime bien Voleur Miracle, mais si t'es vraiment... Bah, après, quand t'es top 100, en général, c'est que t'es pragmatique. La méta, elle passe après le fait de performer dans... avec un deck. Bah, moi, ce qui me plaît, c'est de maîtriser un deck, euh, quelle que soit la méta. Ai... D'ailleurs, il n'y a pas de méta qui m'a... Euh... Bah, J'ai jamais été marqué par une méta particulière. Quoi. Pour moi, les méta, ça passe toujours après la performance de, de maîtriser son deck, quoi. Et c'est vrai que si t'aimes pas du tout Paladin, euh, t'aimes pas du tout Illidan, t'aimes pas du tout voleur, euh, bah déjà tu t'arriveras pas top 100. Vraiment. Et euh. Ah, c'est un DK à rouge. Euh. Oui, c'est intéressant. Ça ah, c'est pareil, ça existe pas trop en top. Euh... Quoique, c'est un deck qui serait peut-être pas si mal en... en top 100, je pense. Ouais, contre. quoi que aussi, hein. En contre Illidan, contre voleur miracle, je pense que c'était pas si mal. Et ma Turge. Euh, ok. Tellement bien, Festin Fall Doré. C'est tellement cool. C'est vraiment une combinaison de dingo. Hein. Bon après, il monte pas plus que 35 life. Je pense que le match-up est quand même bon. Il est censé être bon. J'imagine. Parage. On pièce la vision. Honnêtement ça me choque pas. La pièce on a pas besoin dans ce deck. Je vais le faire. Il avait su. Ouais. Bon. Elle est bloquée cette vision. Dommage. J'avais su que ça allait avoir une autre vision. Quoique, pff, ça change pas grand chose. Il fallait, fallait le faire, je pense. Prochain tour, je vais juste arm, bim. Arm tête. On s'en fout des créatures. Pas hein. le doré. Bon, bon au prochain tour, on a notre play. Bim, bim. D'où l'intérêt de laisser la 2-3 aussi il y a Marquis, ouais, on va attendre Marquis Moral mais je pense pas il hochera 3 cartes, je pense que c'est pas mal Et il nous manque 1 bon, c'est pas, ag... pas si grave hein Honnêtement, c'est pas si grave. Hein. Ok Doki. Bon oh, il est plus qu'avec hein. De rien, on a déjà tué 15. Ah, croque gnome, ça c'est chiant. Bah. Le croque gnome. On peut gagner au prochain tour Même si c'est un peu cher parce que ça c'est 1-1 un, un, et derrière il y a 4 Et ma main elle coûte une blinde Au grain on s'en Ouais la, la, la main coûte cher quand même Fale dorée Bye Oh, pour les marquis Mora, là, je pense qu'il faut que je le garde. Je bon, c'est assez risqué ce que je fais, parce que là, j'ai les trois cartes en main. Et c'est des cartes qui se. Il peut faire recousu. Donc il peut choper des cartes de ma main. Donc s'il chope Dame, il a gagné. Et sinon, je m'en fous. Et j'étais obligé de jouer, les... d'aller chercher les cartes, je pense. Rien Leur Temar. Wow, c'est nul ça. Oh, ça devrait être bon là, non? un play avec arcaniste déchaînement mais je pense pas honnêtement euh, peut-être faut piocher hein. je pense au piocher ah, j'ai joué à l'envers hein. Désolé hein. Désolé. Ouais j'ai joué à l'envers. My bad. Gagné. Bon j'ai quand même beaucoup de dégâts en main mais... Ouais j'ai joué à l'envers. J'aurais pu... En fait... Je, je pensais que j'avais l'étal avec déchaînement, mais en fait non, je pense qu'il fallait piocher. Après, déchaînement, ça faisait quand même peut-être l'étal. Là, c'est pas évident parce que t'as la corde, donc t'es obligé de partir bah, et mémoriser le spot. Euh... Bon. Et après, il me reste quand même pas mal de dégâts. Il hein. y a Arca, Troupe de Guerre, tout ça, c'est dans le paquet. Il y a Marquis Moral x2 avec doré Genre il y a quand même beaucoup. Hein. Il y a 9. Il y a 9 dégâts ici. Que ça. J'ai 10. J'ai 10 en main. Ouais. My bad, my bad. Ouais. GG. Il est toujours mort. Hein. Est toujours mort. Il est mort. Il est mort. Ah non, euh... Si. Bon, c'était pas évident quand même, hein. J'ai je... un peu galéré. En vrai, je pouvais perdre là. Parce que je pouvais, avec mon sort à deux, piocher mon arcaniste. <rire> C'est vrai que je me <rire> Ça aurait été con. Bon, là, j'ai fait une connerie, hein. Mais bon, vous voyez, on fait des conneries et on gagne quand même, hein. ça c'est vraiment stupide, hein. un deck aussi... En fait, ce deck-là, c'est un deck, même sans bien jouer, tu passes facilement top 200, 300, je pense. Diamant, évidemment, évidemment, mais vraiment, c'est tellement pété. Bon, après, il faut quand même à peu près avoir des bonnes bases. Hein. Enfin, je pense que je le joue pas mal. Hein. Je le joue, euh, joue très bien, mais très bien, ça suffit pas pour le top 100. Euh. Pipipipipim. Bon, un DK Pas doré. Pour des cas dorés, il faut quand même farmer. Mais ouais, il est très sympa ce deck. Hein. Franchement, euh, il, il est très très agréable à jouer. Bon, la vision Est pas très bien placée, malheureusement. C'est un voleur miracle. Waouh, intéressant. Ça va être cool. Ça va être cool. Je pense que je vais faire comportement dans la tête. Pour libérer la place pour la vision. Ouais, il faut burster. Hein. Ceinture. faut pas qu'il y ait deux gnolls ici sinon c'est chiant. Il n'y a qu'un gnoll. Euh, ça dépend. Après ses potions, on verra tout de suite s'il a fait une erreur ou pas de toute façon. Par exemple, là typiquement, s'il si a prep... Et qu'il a deux potions de dégâts, deux potions de créa. Il doit faire pièce, prep, potion de créa. Je pense que s'il a qu'une créa et une pioche et une créa ou une connerie, je pense qu'il est censé pas le piécer. Bon là il n'y a rien qui gagne de l'attaque. Ça double. Ouais, il a pas de truc qui donne de l'attaque à part des trucs générés aléatoirement. Bon ça ça va. Hein. Doré de guerre, beaucoup bon pour le moment. Euh, on ne s'inquiète pas. Ah, pas trop... ah non, c'est un bingo. Ok, intéressant. Pour un bingo, ça peut être chiant. Il y a des codos. 色 Ouais, il prend quand même pas mal hein. en vrai il est K12 hein. en vrai il est K12 là là c'est un peu chiant parce que ça met ah putain gla avec ça c'est fort ok on est mort hein. à moins de le tuer maintenant mais ça va être un peu compliqué je pense T6 dans ce spot c'est dur je pense faut voir, faut voir... Ouais ça fait 4 Ouais dommage, dommage euh... Ouais parce que l'âme c'est intéressant Je, je pense qu'on gagnait si on avait le petit sort à zéro. on va, on va regarder Mais encore une fois il faut, il faut faire le spot, faut aller au bout En fait on a ça qui est cool en fait, si on fait ça, ça nous permet d'aller chercher le petit loup. Et en fait, les dégâts, ils vont face. Vous voyez Parce qu'il a moins de PV. Vous là, on tape. Ouais, 7. Donc, on est, on est quand même... Euh, bon, c'est le Codo. Hein. en vrai, s'il n'y a pas le Kodo. On... Ouais, GG. GG, GG. Attends, on va le laisser gagne gagner en attaquant, parce que c'est quand même assez rare d'avoir hein, un Saiden comme ça. Euh... Ouais. Bon, le match-up est bon, mais là j'avoue, euh, on prend une combinaison de l'espace. Hein. Saidan plus euh, Gla. C'est assez sympa, mais, mais le match-up est très. D'ailleurs, euh, je vais vous donner la, le, le win rate. Euh, contre, Palad... contre voleur. Bon, vous voyez, typiquement, le tracker il dit voleur miracle on est à 52%, ce qui est faux. Pour moi, on est à 45%, mais parce que voleur miracle, personne ne le joue correctement. Par moi, j'imagine. Voleur Raldagonie, ça n'existe pas. Et voleur voleur, vous voyez, on est à 57,8%. Ça me paraît standard parce que c'est assez lent comme deck. Alors certes, il y a des combinaisons. Bon là c'est Kodo plus Saidan plus Gla. Si ça arrive une fois dans une vie, c'est le maximum. Mais euh, le deck de manière générale est assez lent. Il nous laisse respirer. Et donc on a le temps vraiment. Et puis il monte pas très très haut en PV. Donc on a le temps vraiment de faire une grosse, grosse combinaison. Sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider à, à progresser avec le, avec le deck, à comprendre un petit peu mieux le deck, ses match-up, etc. Euh, et puis même, vraiment, c'est important de regarder toutes les vidéos parce que même si vous ne jouez pas ce deck-là, vous savez comment jouer contre parce que vous voyez son fonctionnement, comment il fonctionne, les cartes en main, parce que parfois, on voit le... Le DH qui a 4, 5, 6 cartes en main, on se dit, ah bah il a 6 cartes en main, j'ai perdu. Mais nous on le voyait. Parfois on avait 5, 6 cartes en main et en fait ça, on n'avait pas vraiment de combinaison. Il y avait des cartes qui ne marchaient pas trop. Vous voyez, c'est ça aussi qui, est, qui importe. C'est vraiment de comprendre les combinaisons de cartes dans la main de l'adversaire sans les voir, mais en présumant que s'il n'a pas fait ça, c'est qu'il doit sûrement avoir ça. Et ça, on peut le savoir qu'en jouant le deck finalement, ou en regardant des vidéos si on ne peut pas le crafter. D'où l'intérêt de regarder vraiment un maximum de vidéos. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde